Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, ce qu'on va faire c'est unboxer le kit d'initiation de Star Wars, le réveil de l'Empire, le jeu de rôle. Ce qui m'intéresse surtout en fait c'est d'aborder avec vous deux notions. Déjà l'arrivée et surtout la propagation sous toutes ces marques et sous toutes ces licences de ces nouveaux kits en fait, d'initiation des jeux de rôle. Et puis surtout un petit peu aborder le fait que de toute évidence, même si d'aucuns penseront que j'exagère un petit peu, le jeu de rôle semble être passablement de retour. Bon allez on ouvre ensemble on ouvre ensemble ce, ce kit d'initiation qui est proposé par FFG hein, euh, euh, puisque vous savez que c'est FFG qui a la licence euh, de Star Wars au niveau jeu de rôle. Donc vous savez également en fait qu'ils ont eu un parti pris assez intéressant puisqu'ils ont sorti enfin assez intéressant, à la fois pécunier et intéressant, puisqu'ils ont sorti en fait un livre de règles euh, pour la partie rébellion, un livre de règles pour la partie scélérat et un livre de règles euh, pour la partie euh, la partie euh, des Jedi. Après, ils n'ont sorti pour le Réveil de la Force que que ce kit d'initiation. Alors, pourquoi ils n'ont pas sorti de livre de règles derrière Je pense que ce kit n'a peut-être pas reçu le l'accueil le, que eux attendaient. Il a quand même le mérite d'exister. Il faut savoir qu'il existe également donc pour les, le, le Réveil de la Force. Il existe également pour la partie euh, Force et Destinée, donc pour la partie Jedi. Il existe aussi pour la partie des scélérats. Par contre, il n'existe pas pour, euh, pour la rébellion. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ces kits, c'est la démarche. La démarche, euh, je vais l'ouvrir, plutôt, plutôt que de vous retourner euh, euh, le contenu. Hein, on va le regarder ensemble, très rapidement. Donc, on a quand même quelque chose qui est euh, extrêmement bien fait. Pour tous les kits, hein, quels qu'ils soient. Et ils sont sensiblement euh, tous faits. Euh, de la même façon. Alors, là, il y a la tranchée de FFG. Hein, Commencez à la connaître. Tiens, on va commencer par ça parce que c'est très intéressant. Ça commence par les dés. Vous savez que le jeu de rôle de Star Wars est un jeu qui se joue avec un système 2D qui est bien spécifique mais qui est extrêmement intéressant puisqu'il va vous permettre en fait d'influer sur les décisions et sur vos réussites. Vous pouvez réussir des jets et avoir quand même des malus suite à cette réussite. Genre j'ouvre une porte mais je déclenche une alarme. Ou alors avoir des échecs dans vos actions mais quand même avoir des choses positives qui se passe, savoir par exemple je n'arrive pas à ouvrir la porte mais j'arrive à fermer celle qui est derrière moi et qui empêche les stampstopers de me rejoindre. C'est exactement le genre de situation que ce système de dés permet d'autant plus que certains dés sont à la certaines options sont à la possession du, du joueur et que le joueur lui-même on va le voir avec ce qui est dans le, ce qui est dans, le dans le kit ici va pouvoir influer sur la mission et elle va pouvoir prendre des décisions et inverser euh, le cours du jeu. Mais on va pas parler des règles, hein. pour l'instant on regarde juste les kits. Donc voilà, là on a un, un lire euh, euh, avant toute chose, donc euh, c'est tout simplement en fait un échange, une espèce de conversation euh, qu'auraient euh, les joueurs pendant euh, pendant une partie. Hein, on voit euh, que Ellie est le MJ et que les autres sont les joueurs. Donc en fait l'idée c'est de vous faire comprendre, de vous faire lire un passage de ce que pourrait être une partie de jeu de rôle de Star Wars pour que vous compreniez bien, pour que vous puissiez bien saisir en fait ce qui se passe dans un jeu de rôle. Alors beaucoup d'entre vous qui, qui regardent peut-être cette vidéo se disent ouais, mais c'est bon, on connaît déjà ce genre de choses. Mais là l'objectif c'est euh, vraiment... Euh, de d'essayer de d'amener de, euh, des novices à la découverte du jeu de rôle ou de ramener des personnes qui auraient découvert les jeux de rôle il euh, y a euh, des années de ça, hein, parce que les jeux de rôle ça fait ça fait 50 ans que ça existe, voire plus et euh, fait en sorte à ce que ben beaucoup d'entre nous ont quitté le monde du jeu de rôle et beaucoup d'entre nous sont partis vers le monde des figurines vers le monde du jeu de plateau et euh, ça peut être vraiment très intéressant de revenir en douceur en fait euh, dans cet univers là et c'est vraiment ce que proposent ces, ces kits là que ce soit les kits de star wars ou euh, les kits de, de donjons et dragons voire autres hein. je suis allé je suis allé où je, cette semaine dans une euh, dans un forum, hein, un magasin forum, une licence forum qui, qui est juste une librairie et eh bien il y avait des petits kits d'initiation euh, pour les jeux de rôle donc je me suis dit c'est vrai que là on est vraiment sur un retour en force du style alors là c'est à lire en second euh, ce qui est très très intéressant alors ça voilà, hein, voilà, ça ça vous parle euh, de ce qui est disponible hein, donc il y a aux confins de l'empire qui est la partie pour les scélérats vous avez l'ère de la rébellion qui est la partie pour tout ce qui est rébellion et empire et puis vous avez la force et la destinée qui vont vous permettre au niveau de ce livre-là, de développer vos caractéristiques pour jouer un Jedi ou un Sith il faut savoir que les règles du jeu, en fait, sont exactement les mêmes quelle que soit euh, l'option que vous choisissez. C'est-à-dire que dans ces trois bouquins, l'introduction euh, et la présentation des règles est absolument la même. Par contre, vous avez les trois quarts du livre qui sont euh, destinés au background et à la constitution de personnages et donc à des euh, métiers, à des capacités. Et donc là, par contre, c'est là que les ouvrages vont, euh, vont avoir des divergences puisqu'ils vont vous présenter ben, des profils différents en fonction que vous jouiez un chevalier de un pilote de la rébellion ou, ou un scélérat donc là c'est toute la clé en fait de cette trilogie de, de bouquins qui est proposée. alors là il y a marqué à lire en second pourquoi parce que euh, ce qui est à lire en premier en fait c'est ça on va le voir ensemble euh, ce sont les fiches de personnages donc en fait ce que vous propose ce kit c'est euh, vraiment euh, toute une histoire euh, clé en main euh, on va quand même commencer par le à lire en second. De quoi il retourne En fait, c'est tout simplement un scénario introductif euh, au jeu de rôle et aux règles du jeu de rôle euh, qui a été créé par Edge et par, euh, et par FFG. Euh, vous allez en fait jouer la partie. Alors normalement, ce, ce livret est destiné normalement au MJ et euh, le MJ va... Lui aussi faire son apprentissage en fait du jeu de rôle au fur et à mesure qu'il va euh, qu'il va découvrir ce livret. Euh, on va lui dire bah voilà, vous amenez euh, les joueurs à telle situation. Ça c'est ce qu'il doit vous lire. Donc euh, c'est les parties qu'il doit vous lire. Et puis lui il a tout un ensemble d'assistance euh, pour euh, pour pouvoir mener le jeu, pour pouvoir euh, pouvoir être MJ et faire en sorte à ce que les choses se passent au mieux. On le dirige beaucoup sur sur l'aider à utiliser, sur sur les rencontres que vous allez faire, sur les difficultés et les seuils de difficultés qu'il doit qu'il doit vous proposer. Alors je vous vois, hein, je, je je comprends hein, que d'ici on se dise ouais mais c'est tout du prémaché, mais oui c'est du prémâché et c'est bien l'objectif en fait de ces de, de livrets, c'est vraiment d'aider à la fois les joueurs à se mettre dans le jeu de rôle, mais aussi de ne pas laisser euh, le, le MJ tout seul face à cet inconnu, parce que la plupart du temps, finalement, quand on ne se remet pas euh, au, au jeu de rôle, c'est parce qu'on n'a pas de MJ. On n'a personne qui dit moi je me sens euh, de masteriser la partie, moi je me sens capable euh, d'y aller, euh, de vous emmener euh, découvrir une aventure. C'est quelque chose, c'est quand même une certaines responsabilités dans le monde du jeu de rôle. Euh, c'est sans aucun doute la plus grosse responsabilité dans tout notre univers euh, de gamer parce que dans les jeux vidéo, on n'a pas ça. Dans les jeux de plateau, euh, c'est quand même normalement euh, un échange et un versus. Et donc, il n'y a que dans le monde du jeu de rôle qu'il y a quelqu'un qui doit prendre l'initiative, prendre ses responsabilités et euh, mener, euh, mener la partie. Et un bon jeu de rôle, c'est d'abord un bon euh, MJ. Si le MJ est mauvais, il y a de fortes chances que la partie ne soit pas satisfaisante et que personne ne prenne son pied donc c'est vraiment un, un, un, un voilà une, une grosse une grosse pression qu'on peut se mettre et grâce à ce livret vous voyez, vous avez des chapitres, hein. il vous emmène d'un chapitre à un autre. Il vous explique ce que vous devez lire, ce que vous devez mettre en œuvre, comment vous devez installer la situation, comment vous devez emmener le cliffhanger. Vous avez les seuils de difficultés qui vous sont déterminés puisque ça, en fait, ce sont les logos qui correspondent aux dés qui sont à utiliser. Donc voilà, il y a vraiment dans ce second livret qu'on qu est normalement obligé de lire en second et que seul le MJ devrait lire, euh, ce premier scénario qui est un scénario introductif. Donc, ce qui est à lire en premier, normalement, c'est ces fiches. Donc, en fait, ben, bien sûr, hein, le, le, le propre d'un jeu de rôle, c'est de créer son personnage, mais là aussi, ça peut être un frein. C'est-à-dire que euh, les gens qui vont débuter euh, dans le role-playing ne, ne savent pas forcément prendre les bonnes décisions. Donc, en fait, ce que le pack vous propose, c'est de vous offrir euh, ben, des personnages qui sont, euh, qui sont déjà, euh, déjà tirés, déjà paramétrés. Vous voyez, il y a déjà, euh, il y a déjà tout le profil de compétences avec, avec les dés euh, de répartie. Vous avez déjà toutes les caractéristiques qui sont faites et c'est vraiment un support pour se lancer alors moi ce que je vous conseille de faire c'est à la rigueur de changer le nom parce que euh, bah, on est tous attachés à pouvoir donner un nom bien spécifique à, à son personnage mais là vous voyez dans celui ci on a une fiche pour faire un soldat on a une fiche pour faire un explorateur un pour faire un as et puis un pour faire euh, pour faire un colon et euh, en plus ce qu'il faut savoir c'est que non seulement on a donc la fiche de base pour débuter l'aventure qui est donc le livret 2 mais on a également une évolution, c'est-à-dire que ça, c'est si vous avez fini la première aventure, bah, votre personnage va progresser, va évoluer, et on vous assiste dans cette première évolution, donc je trouve vraiment ça très intéressant, puis ensuite, bah, vous voyez, on vous assiste de moins en moins, puisque la partie devient, enfin, euh, la fiche devient de plus en plus vierge, et donc après, bah, c'est à vous de faire euh, de faire les bons choix. Donc ça, c'est très intéressant, là, on voit quelque chose de très intéressant dans l'univers de Star Wars, c'est euh, en fait les, les, les grilles, euh, grilles d'évolution, Puisque en fonction du personnage que je choisis, ben j'ai des portes qui s'ouvrent et des grilles d'évolution qui se font. Ça, c'est très très très connu des joueurs de, de, de jeux vidéo qui, qui qui choisissent un profil. On choisit un mage, plutôt un guerrier ou des choses comme ça. Et puis, ben, on va débloquer des compétences. Donc voilà. Donc vous avez vous avez vos personnages qui sont qui sont déjà tirés, qui sont déjà déjà produits c'est vraiment un bon, un bon moyen de débuter et je trouve que c'est un excellent travail. L'excellent travail que l'on a aussi c'est sur le support de jeu les supports de jeu on voit ici une très très très belle carte d'un plan du vagabond stellaire qui se serait craché donc ça aussi ça a de l'intérêt parce que bien sûr le jeu de rôle c'est l'univers de l'imaginaire et c'est à vous de vous imaginer la situation mais quand même une mise en situation comme ça 2D avec un plan qui vous qui vous présente à peu près la situation de façon très globale. Vous euh, voyez là ici on va avoir euh, un hangar avec la description euh, du hangar. Bah voilà vous êtes arrivé ici. Il euh, y, a, y a ça qui est comme ceci. Et puis euh, il y a les soldats qui vont arriver à tel endroit. Donc voilà c'est très... Euh, très euh, ça reste très simple. Hein. Et puis on a... Alors là c'est la seule version moi, que je connaisse qui fait ça. On a une superbe carte. Euh, vraiment une superbe carte du système qui euh, va euh, beaucoup permettre euh, au MJ euh, d'animer euh, sa partie hein, avec Jakku. Euh, ici là vous avez les points clés sans aucun doute de cette première mission mais ça c'est un support que vous pouvez conserver et puis donc vous pouvez vous servir par la suite en fonction des missions que vous ferez. Et puis donc on va également retrouver dans ces kits d'initiation un, un paquet de jetons. Donc là aussi, il n'est pas question de se substituer à l'imaginaire des joueurs. Il est juste question que lorsque vous présentez une situation, genre le vaisseau craché ou, ou le hangar, bah vous puissiez dire à tel endroit il y a deux, deux Stormtroopers ou trois Stormtroopers et puis ils se déplacent. Attention, ils se rapprochent de vous. Ils ont un angle de vue sur vous ou pas. Donc on a tous ces, ces, ces pions-là. On a les pions qui correspondent ici aux personnages qui ont été tirés. Donc les joueurs vont pouvoir voir leur situation sur les cartes, et ça, c'est très intéressant. Et puis là, ici, on a un truc qui est super, super sympa dans l'univers des jeux de, de, de Star Wars. Ce sont ces pions de destinée. En fait, ce sont des pions qui sont en la possession des joueurs et qui vont leur permettre de dire... Ben, voilà, euh, les choses ne se sont pas passées précisément comme je l'attendais. Euh, je décide de consommer un de ces pions euh, pour que euh, la tournure soit un peu plus positive euh, pour moi ou pour mon équipe. Par contre, s'il le fait, eh bien, ce pion va se retourner en, en, en force négative et là, libre ou pas OMJ, plus tard dans la partie, euh, de s'en servir à son tour, c'est-à-dire dire, dire ben, tu t'es servi de ce pion de son côté lumineux, il est devenu obscur pour moi, et si j'ai envie de te faire une crasse plus tard dans la partie, ben, c'est possible. Donc, ça, c'est une vraie nouveauté, parce que normalement, dans les jeux de rôle, euh, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le MJ qui décide de tout. Euh, alors, un bon MJ, euh, c'est rééquilibrer fortement euh, les situations euh, et les choses, mais, euh, mais voilà, justement, un mauvais pourrait, pourrait prendre de mauvaises décisions. Moi, il m'est déjà arrivé. Prendre des décisions en pensant que c'était rigolo euh, de faire telle ou telle chose euh, aux, aux joueurs, et puis en fait, la personne, je me rends compte, elle, elle le prenait mal, quoi. Elle n'avait pas forcément envie d'être blessée à cet endroit-là, ou d'être défigurée, ou, ou, ou, ou de perdre un droïde, ou telle chose. Donc voilà, ça, ces pions-là, ça permet d'engager un espèce de dialogue et de dire Bah non, moi je trouve que la situation, elle, elle devrait évoluer plutôt euh, ce coup-ci dans mon avantage. Et euh, ça rééquilibre un petit peu la suprématie du MJ, je trouve ça très intéressant. Pour finir, donc dans ce kit d'initiation, c'est exactement la même chose euh, dans, dans les autres. Hein. J'ai euh, là, juste à côté de moi, euh, le kit d'initiation euh, pour, euh, pour la force, force et destinée. Euh, donc ouais, Je vous montre également, pour force et destinée, on a, on a sensiblement la même chose. On a un livre de règles. Donc le livre de règles, il contient exactement les mêmes informations, hein, que ce soit ici euh, ou là. Euh, il a l'intérêt en fait d'être quand même un petit peu plus épais, hein, d'accord Alors bien entendu, celui de Force et destinée va être quand même plutôt orienté sur, euh, sur les Jedi, mais euh, vous avez euh, euh, du coup toute la partie euh, de début qui va vous permettre en fait d'apprendre de, de, à masteriser la partie. Alors c'est à lire à la suite de la première partie. La première partie que vous avez, elle est extrêmement détaillée. Hein. Ce premier scénario que vous avez, il est extrêmement détaillé. Il va vraiment vous expliquer, faites lancer, des dés, euh, mettez un seuil de difficulté, un tel, un tel. Et puis ensuite, ben, vous allez vous retrouver avec ce livre de règles qui va, euh, qui va lui rentrer un petit peu plus en profondeur. Et du coup, vous laissez plus d'autonomie, mais aussi vous donnez plus de responsabilité dans le mastering de la partie. Hein, voyez, vous voyez, vous avez une difficulté faible, moyenne, difficile, euh, voilà exceptionnelle. Et puis ça vous explique le nombre de dés qu'il faudrait idéalement euh, introduire pour, pour ce type de difficulté. Donc voilà, donc ce premier livret est extrêmement bien fait. Euh, il vous permet de vous autonomiser. Il vous permet d'ores et déjà d'acheter des livres euh, d'extension euh, de Star Wars. Alors attention, hein, je ne je ne dis pas euh, je ne dis pas que les livres euh, les livres de, de, de base, hein, les gros bouquins à à 60 euros ne sont pas nécessaires. Mais avec celui-ci, vous pouvez très très très largement euh, euh, masteriser et vous lancer dans le monde du jeu de rôle de Star Wars. À avec ces kits puisque la partie livret de règles qui est ici, c'est quand même un livret qui euh, va faire euh, 45 pages. Donc normalement, il y a largement euh, largement de quoi euh, de quoi de quoi commencer à produire des choses. Après, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'univers de Star Wars, dans l'univers des jeux de rôle, et eh ben il va falloir euh, plutôt euh, euh, plutôt euh, opter pour pour ces gros bouquins qui ont un grand intérêt, c'est que non seulement ils vous offrent des classes c'est à dire qu'ils vont vous expliquer que tel type de classe va avoir euh, telle, telle influence euh, tel, euh, tel point négatif tel point positif pour euh, pour les constituer mais également il y a toute la partie euh, background qui va euh, qui va quand même vous offrir des, des, des, des horizons et vous permettre d'y voir euh, un petit peu plus clair euh, dans l'univers euh, du jeu de rôle et dans l'univers de Star Wars voilà voilà, ça me semblait intéressant et important de vous parler en fait de ces, de ces kits. Pour quelles raisons Parce que déjà, euh, je ne voudrais pas qu'on s'imagine que euh, ce sont des produits euh, qui sont vraiment destinés aux gens qui n'y connaissent rien. Euh, déjà, il a l'avantage de vous offrir les dés, ce qui est euh, quelque chose de pas déconnant du tout. Euh, ensuite, il euh, y a quand même du matériel à l'intérieur, hein, vous avez vu, il y a des fiches de personnages qui sont déjà faites. Et ça c'est très intéressant lorsque vous êtes MJ et que vous voulez pouvoir lancer une partie avec des débutants euh, parce que euh, c'est important de tirer un personnage, je suis d'accord avec vous, ça fait partie du jeu de rôle de tirer des personnages, je suis d'accord avec vous, mais euh, on est en 2018, on est dans un monde où on manque de temps et c'est pas du travail mâché, en fait, c'est euh, accepter que cette partie-là, elle soit euh, préétablie et donc vous amènerez plus rapidement en fait des joueurs à découvrir le jeu de rôle grâce à ces fiches euh, qui seront euh, déjà établies parce que quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, il va vous dire moi j'en sais absolument rien de ce que j'ai envie de mettre dans la force, dans la dextérité ou dans l'intelligence. Donc là, c'est pensé à notre place et c'est pensé par des gens qui s'y connaissent. Donc, de toute façon, ces fiches sont très équilibrées. Ce qui m'intéresse également, c'est euh, d'attirer votre attention sur ce retour. Alors, je sais que les rollistes vont dire, bah, retour, retour, il n'y a jamais eu d'absence. Il euh, y a quand même, il faut reconnaître un retour du monde du jeu de rôle. Euh, il faut quand même le reconnaître également euh, depuis un certain temps. Les jeux de plateau avaient pris la place, les jeux de figurines avaient pris beaucoup, beaucoup de place. Les jeux de cartes commencent à se développer de plus en plus. Mais on se rend compte tous les jours que lorsque l'on joue à tous ces jeux-là, finalement, il y a une place du jeu de rôle qui revient. Je m'explique. Euh, quand je joue à Aurora Arkham, finalement, je joue à un jeu de cartes, mais je fais du jeu de rôle. On est bien d'accord. Euh, lorsque je fais euh, même, allez, je vais pousser à la limite, quand je fais un Star Wars euh, assaut sur l'Empire, on est complètement dans un univers de rôliste, puisqu'on va incarner un personnage euh, dans une situation bien définie, avec des zones bien définies et un scénario qui est bien défini. Donc, à partir du moment où je commence à jouer à mes figurines avec des scénarios, je fais appel, en fait, à l'ADN euh, de l'univers des jeux de rôle. Ce que je voudrais même pousser à l'extrême, c'est que je dirais que lorsqu'on fait un unlock, eh ben, on fait du jeu de rôle. J'ai fait des Unlock pendant les vacances, j'ai découvert Unlock euh, grâce à des amis pendant les vacances. Je dois totalement reconnaître que l'interaction entre les gens, le fait que les gens cherchent une solution ensemble euh, sur, euh, sur une énigme, qu'on se pose des questions, qui est parfois même, il faut le reconnaître, du conflit, c'est totalement l'ambiance euh, des jeux de rôle. Donc on est vraiment, je pense, sur un véritable retour en force des jeux de rôle. Le fait que je me sois promené dans cette librairie prouve aussi que euh, ben, même dans la librairie euh, du coin de la rue, on va trouver des kits qui doivent être quand même assez, assez légers. Mais pourquoi pas On trouve des kits d'initiation de, de, au jeux de rôle et ça, je trouve ça très intéressant. Des kits de qualité existent. Que ce soit dans l'univers de Star Wars, mais ça peut être aussi dans l'univers médiéval fantastique ou autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas passer à côté, et que finalement, quand on a, comme moi, un certain âge et puis qu'on a beaucoup joué aux jeux de figurines pendant des années, ben, je dois reconnaître que voilà, il y a une envie, il y a un besoin de revenir sur les fondamentaux. Et euh, les fondamentaux, ben, c'est le jeu de rôle, c'était euh, il y a 30 ans. Et puis finalement, et ben, on va fêter les 30 ans euh, de Star Wars D6 qui avait été à l'époque édité euh, par Descartes. Donc c'est peut-être le bon moment pour se relancer euh, définitivement dans le jeu de rôle. En tout cas, moi je l'envisage de plus en plus. Et avec ces kits d'initiation, je trouve que euh, la démarche est vraiment, vraiment saine. Voilà, j'en termine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pensez en fait que ces kits d'initiation ont un intérêt ou s'il faudrait tout simplement directement et immédiatement se lancer dans le gros ouvrage hein, et puis lire plus en profondeur et s'intégrer directement dans, dans, dans le livre. Moi, je trouve que c'est une, une bonne solution. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du retour du jeu de rôle Est-ce que pour vous, le jeu de rôle n'a jamais vraiment quitté la place Finalement après une petite réflexion je me rends compte qu'il a toujours été là puisque c'est l'ADN en fait de notre univers donc il y a toujours eu une, un petit sel, une petite fleur de sel de, de, de rôliste un peu partout mais voilà moi je ressens le retour du jeu de rôle euh, de façon assez conséquente. Les Escape Games ne sont rien d'autre que, que, que des, des grandeurs nature, hein, de toute façon. Alors, peut-être me faire jeter la pierre par les Escape Girls, mais, mais je trouve que voilà, les Escape Games, c'est tout à fait la preuve que le jeu de rôle est en, est, est en train de subir une mutation et un véritable retour. Voilà, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager et puis de mettre un petit pouce. Hein, ça, ça m'aidera pour euh, pour me faire recenser et puis pour avoir plus d'abonnés puisque c'est, semble-t-il, ce qui intéresse beaucoup les youtubeurs. Euh, je vous remercie, en tout cas, tous euh, de votre fidélité. On est bientôt 900 sur la page et puis ben tout doucement et tranquillement et sans se mettre la pression, on atteindra les 1000, mais euh, ça n'a euh, finalement que très peu d'importance si vous me connaissez bien. Je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce que dans l'univers des jeux de rôle, les dés sont vos meilleurs alliés. Allez, à ciao, bye bye.